Good morning. Alehiden nechsera aujourd'hui Eloh Nishmat avram derekha ibn israquel fani et dora bat ester. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, vous pouvez contacter communauté d'Eternel. Nous étudions on continue les Mishnayot avec les histoires des trois frères et deux qui sont mariés à deux sœurs. Ça va être un sujet qu'on va tirer encore pour, euh, dans trois prochaines Mishnayot, il y a encore cinq cas de figure, qu'il va falloir intégrer. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cas type, souvenez-vous, comme ça, ça va être facile pour pas d'entre nous, comme ça. On aura plus on en rappelé toutes les histoires. La famille, on connaît bien les enfants d'Yacob. Cette fois-ci, on va prendre Réouven, Shimon et Yosef. Pas les je préfère. Comme ça, on, on, on distingue bien qu'il y a les deux et le troisième, d'accord Le troisième qui est complètement distinct. Donc, on a Réouven, Shimon et Yosef qui sont. Alors, il y en a deux qui sont mariés à deux sœurs. Réouven, Rachel, Resch, et Shimon avec Léa. Ok Et après, on va voir selon le cas, on va parler de ça constamment. Ça, c'est d'abord le, les données de base. Une halacha maintenant à introduire, c'est l'histoire de kidouchei Ma'amar. Selon la Torah, lorsqu'une femme tombe en iboum qui a son beau-frère, donc qui doit la marier, alors pour la marier, il n'y a pas besoin de faire une choupa, il n'y a pas besoin de lui donner une bague, il n'y a pas besoin de l'acheter, ni de lui dire arrête, mais la vie. il va avec elle, et en allant avec elle, il l'acquiert. Ayevama niknet bebiya uniquement. On acquiert l'Ayevama en ayant un rapport avec elle, en s'isolant. Malgré tout... Khachamim ont euh, décrété de ne pas agir ainsi, c'est pas digne, tu prends une inconnue, tu t'isoles, tu vas avec elle, c'est pas... Il faut, on va donner une allure, on va faire, ils ont instauré de faire des kiddushin. ça s'appelle ces kiddushin les kidushei ma'amar, je vous ai déjà dit, je sais pas pourquoi ça s'appelle les ma'amar, j'avais déjà vu une fois, j'ai oublié plus mais c'est pas grave. Les ma'amar, en tout cas, c'est ma'amar Bayevimto. Que que, que, que que le ma'amar, donc le ma'amar, c'est de lui donner des kiddushin pour faire lui faire un Kinyan, on lui fait comme on va lui donner une bague, et maintenant tu vas devenir ma femme, et ensuite on va s'isoler ensemble. Ça s'appelle les mamar. Alors là, c'est là où la mishnah va intervenir. Nous on a déjà évoqué l'histoire du Mahamar, on a déjà dit que c'était des Kiddushin qui marche marchent que au Midera Banan, c'est instauré par les Khamim, donc ça n'a aucune valeur du point de vue de la Torah. Selon ça, il y a plein de d'Alechot qui vont découler, parce que d'un côté tu fais semblant d'avoir marié une femme, mais c'est pas ta femme mariée, parce qu'elle n'est pas devenue plus ta femme elle était Yevama, elle t'attendait, tu lui as donné des Kiddushin, Kiddushin Mahamar, tu ne l'as pas plus rapproché de toi, ça va devenir plus ta femme. Ce qu'elle était, elle reste la même chose. Les Kiddushin n'ont pas fonctionné, minatoire. Selon ce principe, il y aura plein de halakhut qui vont en découler. On va, on va les évoquer dans quelques secondes. Ça va être notre Mishnah. Le Khidush de notre Mishnah, ça va nous dire que selon bet Betchamay, lorsque tu lui donnes les Kiddushin Mahamar, elle devient ta femme. La Gema, elle allonge longuement il expliquer exactement à quel niveau de femme, ça ne devient pas vraiment ta femme, mais ça devient beaucoup plus ta femme que ce qu'elle était initialement. Soit, j'explique très très succinctement d'abord le principe, le, ma femme, lorsqu'elle devient ma femme, alors on a toutes sortes de leur... D'abord, quand elle devient ma femme, si je veux la divorcer, je vais lui donner un guet. Puisqu'elle est devenue ma femme, toutes ses sœurs et proches-parents me sont interdites. La Yevama, alors la Yevama, hein, lorsque je vais lui ai faire des kidushé et ma amar, alors, alors maintenant, elle est. Euh, elle est avant, avant la question, la avant de faire les, les avant Lorsqu'elle est, en tant que Yévama, elle institue, comme on a déjà dit, intermédiaire. Elle est un peu ma femme. C'est-à-dire que Midera Banane, uniquement, ses sœurs me sont interdites. Mais si je me marie avec ses sœurs, en réalité, je vais réussir à marier avec elle. Et pire que ça, ma, la Yevama, elle va se faire éjecter, que ça va, ça va devenir maintenant la proche parent de ma femme. Ça, c'est euh, selon la Torah, initialement. Suite à ça. On a, on a déjà découvert, on continuera à découvrir toutes sortes de choses que Rami nous ont instauré que, avec ton Kidushi mamar Tu l'as rapproché un petit peu plus, donc ça va impliquer plus de la chôte. On a assez de données pour commencer la Mishnah. On a donc Shlosha Achim, trois frères, Rouen, Shimon et Yosef. On a Rouven qui est marié à Rachel et Shimon qui est marié à deux sœurs. Et ensuite, Met Echad Mibalei à Rayot. Il y a un des deux qui sont mariés aux sœurs qui est mort. Rouven. Il est mort et maintenant il y a Rachel qui est en Yiboum. Alors déjà on fait le point tout de suite, le point de la situation. Qu'est-ce qui se passe D'abord euh, Rachel, elle peut pas, elle n'est pas préposée au Yiboum face à Shimon étant donné qu'elle est, qu est la sœur de sa femme. Donc, elle est, de ce point de vue-là, il n'y a pas de mise au Yiboum, en théorie elle devrait être permise à se marier avec n'importe qui. Sauf que, il y a un troisième frère, il y a Yosef. Yosef, lui, il devrait de se marier avec Rachel. Donc maintenant... Il doit se parler avec elle. Ensuite, quoi Qu'est-ce qui s'est passé maamar Et celui qui était libre, en l'occurrence, donc on a dit, un de deux frères qui vont se on dit que c'était Rouven, et celui qui était libre, qui n'était pas marié avec personne d'autre. Il a fait le ma'amar. Il, il a donné le kidoshé ma'amar à la sœur. D'accord À Rachel. Et ensuite, ce qui s'est passé est, et ensuite, le pauvre Shimon, lui aussi, il est décédé. Et sa femme, Léa, elle tombe aussi en hiboum. Maintenant, regardez qu ce qui se passe. Devant Yosef, il y a là deux sœurs qui sont en hiboum, comme ce qu'on avait vu. Une qui vient d'un frère, l'autre qui, qui vient de l'autre frère. S'il n'avait pas fait les Mahamar, qu'est-ce qu'on aurait dit Vous vous rappelez On avait dit que selon Chahamim, les deux, elles sont en théorie des préposés au hiboum. Tu dois prendre une ou l'autre. Mais quand tu prendras une, tu éjecteras l'autre. Parce que forcément, ça va devenir la sœur de ta femme. Tu ne pourras plus continuer avec elle. Ça, ça serait Minatora. Seulement, il y a un problème. C'est que tu ne peux pas commencer à approcher une. Parce que pour le moment, elle est la sœur de ta Yevama. Et si elle est la sœur de ta Yevama, ta Yevama, c'est un petit peu ta femme. Donc chacune, elle est à la fois ta femme et en même temps aussi ta belle-sœur. C'est-à-dire ta belle-sœur dans le sens, la sœur de ta femme. C'est à la fois ta femme et ta la sœur de ta femme. Selon ça, il fallait lui faire la Khalidza. Ça, c'était la Mishnah précédente. À présent, il y a une situation un peu plus compliquée. C'est que tu as déjà fait les Kiddushay Mahamar à Rachel. Yosef, il a déjà donné les Kiddushay Mahamar. Donc là, il a rapproché encore un petit peu plus. On va dire, tant qu'elle était Yevama, c'était une demi-femme. Lorsqu'il va se marier avec elle, ça va devenir sa vraie femme. Lorsqu'elle a fait Kiddushay Mahamar, c'est devenu 75% de femme, on va dire comme ça. Ouais, ça devient un peu plus. Trois quarts de femme. Alors quoi Ben, Betcha Mayumrim, Ishto Imo, Ve'ala Tetsemisho Mahotisha. Ben, il nous dit effectivement. Les ma'amar que, que Yosef a donné à Rachel ont fonctionné au point que Léa elle va être libre à se marier avec n'importe qui, elle est complètement... Elle a fini d'être posée au hiboum parce que c'est devenu la Achotisha, la sœur de sa femme. C'est-à-dire qu'en deux mots, Yosef, en donnant les kidouché ma'amar à Rachel, il a fait que Rachel, c'est devenu sa femme. La gueule que ce n'est pas exactement sa femme, Si s'il veut la divorcer, il va devoir lui donner à la fois un guet et en plus lui faire la khalitsa. Mais en tout cas, ça ne concerne en rien le problème de Léa, parce que Léa, elle, elle s'est faite éjecter. Elle n'est plus préposée au hibou. D'accord, ça marche Ensuite, « Ou bet il l'omri, mais selon bet y'le non !»« ou Il devra... Non, il nous disent ou Il va nous dire « Dans cette situation, il ne peut plus continuer, à Faire le hiboum à Rachel. Parce que concrètement, là, le Mahamar qu'il a fait à Rachel, c'était pas un vrai mariage. Il n'a pas réellement rapproché du point de vue de la Torah. Il s'avère que maintenant, lorsque Shimon décède, Rachel comme Léa sont toutes les deux préposées au hiboum devant lui. On revient au même cas de la Misha précédente, qu'il faut faire en théorie la Khalidza à chacune d'entre elles, mais avec un cas encore plus compliqué. C'est que ça ne suffira même pas de faire la Khalidza à chacune d'entre elles. À celle qui a reçu le, les Kiddushin, il faudra aussi leur jeter un guet. Donc en fait, au lieu de faire juste une khalitsa, ou il va devoir faire deux khalitsa et un get. il va devoir divorcer sa femme, c'est-à-dire sa femme. Celle là qui il a fait qui amar. Beget ou en lui donnant le guet, et en lui faisant une khalitsa. Et Vechatachiv, la sœur de et la deuxième sœur en fait de Shimon, de la femme de Shimon. En lui faisant la khalitsa. Zoichi c'est sur un cas similaire que Chachamim ont déclaré cette phrase. « Oilo al ve oilo al-eshatahiv »« Malheur à sa femme et malheur à la femme de son frère » C'est-à-dire, il y a plusieurs situations, dans Yvamot, on va se retrouver dans, dans des cas pareils, où, finalement, on va se retrouver avec quelqu'un qui est marié à une femme, et parce qu'il va avoir une situation de hiboum e complexe, il va se retrouver qu'il va devoir, il va se retrouver sans plus aucune femme. En théorie, il avait déjà une première femme, il a une deuxième qui commence à à lui entrer maintenant dans le radar, qu'il est en théorie capable de se marier. Et la seule solution qu'on va le dire, c'est de au contraire ben, de se retrouver célibataire, en divorçant les deux et en les désolonnant les deux avec la Khalidza. En l'occurrence, comme c'est le cas ici, il y avait ici Rachel qui était déjà un peu sa femme, il a même une deuxième maintenant qui vient Léa, on lui dit « Ah, je sais quoi, plus personne. » D'accord ?« il alishto »« Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la cela